Chapitre 70. Section 12. 1. Après cela, le nom du Fils de l'homme, vivant avec le Seigneur des Esprits, fut exalté par les habitants de la terre. 2. Il fut exalté dans leur cœur, et fut célébré au milieu d'eux. 3. Depuis ce moment, je ne vais plus au milieu des enfants des hommes, mais il me plaça entre deux esprits, entre le Septentrion et l'Occident, où les anges avaient reçu des cordes pour mesurer le lieu réservé aux justes et aux élus. 4. Là je vis les premiers pères, les saints qui habitaient dans ces beaux lieux pour l'éternité.